Il y a encore des tas de choses qui n'ont pas été dites. Il y, a, il y a pas... Les, alors, je vais, les je les vais rebondir. alors c'est formidable, Pascal. Oui, alors, alors, plusieurs choses que j'ai notées dans les différents discours qui reviennent et qui sont essentielles. Euh, la première, c'est la confiance, la crise de confiance, qui n'est qui, euh, qui pas nouvelle, mais qui s'accentue vraiment. Mais je vais, je vais y revenir après. La deuxième, évidemment, c'est la vérité. Euh, la vérité, et en fait, là, je vais être un peu iconoclaste et, et pousser les, les limites, euh, c'est qu'en fait on s'en fout de la vérité, les gens s'en foutent. Les, les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ils sont très heureux de penser que la Terre est plate, c'est même jubilatoire. C'est une façon d'exister, c'est une façon de prendre la parole et de dire bah ouais, moi j'y crois, et puis la vérité je m'en fous. Et d'ailleurs je vais créer ma vérité à moi, on va faire tout un socle avec des, scientifiques, des faux scientifiques, avec des faux instituts, des machins, et, et, et ça existe depuis très longtemps. Euh, les religions, d'une certaine façon, peuvent rentrer dans cette création d'une vérité alternative. Et, et la, la vérité euh, n'existe pas, bien sûr, c'est un faisceau de, de, de réalité, de vérité, qui fait qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut exister. Et le danger démocratique, il est là, dans le fait où, euh, si les platisses sont 3000, c'est rigolo, s'ils sont 300 000, ça devient compliqué. Et euh, s'ils sont plus nombreux, à vouloir s'enfermer... En, dans une réalité alternative, en disant que c'est bien ici que j'existe, et c'est bien ici que j'ai, en fait, un sens et une existence visible. Euh, vous avez le cas, d'ailleurs, le, le mouvement des gilets jaunes est, est, euh, nous apprend beaucoup, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de fake news qui ont circulé effectivement sur les groupes Facebook, parce que c'était une façon de dire « ouais, je, je suis content avec ça, tiens, et puis je, je vais le passer », parce que euh, la fake news, euh, elle marche mieux que, que, que l'information classique, parce qu'elle fait appel d'abord aux émotions, à la colère, euh, à l'affect, enfin c'est quelque chose qui fait réagir, c'est du stimulus. Euh, et, euh, et derrière elle conforte parfois, ou elle permet de choquer, de dire « Regardez, c'est quand même catastrophique et honteux, et puis on s'en fout si c'est pas vrai. » Parce que ce qui compte, c'est qu'elle soit là, et que ça, ça nous permette d'exister. Et, euh, et pourquoi on est comme ça Il euh, faut revenir à ce qu'est l'humain, en fait. Euh, et euh, je vais faire un petit coup de pub à un ami, Olivier Aubert, qui est chercheur, et qui sort un bouquin qui s'appelle « Anopticon », euh, le 19 avril, qui est un chercheur en sciences cognitives, euh, qui nous explique qu'il faut faire une bascule, en fait, pour comprendre pourquoi on en est là. Parce que l'humain, euh, quand il commence euh, sa petite vie dans les cavernes, quand il va commencer à, à créer la civilisation, le langage, etc., il ne se bat pas pour chercher de l'info. Non, il se bat pour donner de l'info. On est tous émetteurs d'informations, et la lutte pour la vie, c'est de donner de l'info, ce n'est pas d'aller la chercher. Donc tout le monde, ici, vous êtes tous des médias. Euh, et vous, vous donnez tous de l'information, et c'est comme ça d'ailleurs que vous allez construire votre vie, euh, parce que sans ça vous n'existez pas. Et, et le problème est là, c'est-à-dire qu'on pense que euh, le citoyen responsable, raisonnable, éclairé des lumières, euh, est là pour chercher de l'information, pour s'éclairer par l'information qui va être donnée. Mais comme je le disais en introduction, il s'en fout. Ce qui compte pour lui, c'est l'information qu'il va donner. Alors ce phénomène-là, qui existait, qui a toujours existé, il est catastrophique à l'ère des réseaux sociaux parce qu'effectivement, on est capable, en tant que n'importe qui, de dire n'importe quoi, à un nombre phénoménal de personnes. Et euh, alors phénomène, il faut, faut, faut quand même limiter les choses. tous ceux qui ont envie de le <rire> à tous ceux qui, voilà. Mais ça peut être phénoménal, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, les, les, les youtubeurs qui sont vus des millions de fois, regardez, et quand on va sur Youtube, euh, c'est incroyable parce que vous avez la vidéo que vous êtes venu voir, et puis toutes les offres que vous avez à côté, vous avez Michel Onfray, les reptiliens, enfin c'est tout le temps les mêmes. Hein. C'est tout le temps des vidéos complotistes, quasiment. Alors ils ont dit qu'ils faisaient des efforts, mais on en est loin. Donc, euh, et quand on, on en parlera après du nombre d'heures de vidéos qui sont publiées chaque jour sur Youtube, c'est affolant. Donc on est dans un univers de l'un des euh, on y navigue en essayant de donner son information, en essayant d'exister, et, et de, de manière la plus affirmative possible, ce qui fait que le débat, euh, il est de plus en plus loin parce qu'on a ces bulles de filtres, euh, aidées par les algorithmes d'ailleurs, et les plateformes ont un énorme rôle euh, dans, dans cette création en fait, de l'hystérisation du débat. Là où on avait un débat, où on pouvait se rencontrer, où on pouvait parler, où on pouvait à taille humaine échanger et s'entendre, euh, le café du coin, euh, la mairie, euh, voilà des, des plateformes de débat, on a en fait un, un lieu où on n'existe pas parce qu'on est sous avatar, souvent, euh, où on est en équipe, est est, tu parlais du gardien de but mais c'est exactement ça, cest c'est des équipes en fait qui travaillent. Euh, moi j'ai eu affaire à, à des attaques d'extrême droite extrêmement virulentes sur Twitter, euh, les mecs arrivent, il euh, y en a un, puis deux, puis trois, puis dix, puis cent, et voilà, donc faut, et là il faut être un Twitter pendant trois jours. Euh, et, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'après on peut dire à Twitter, je vais aller voir tous les comptes et euh, dire que voilà, mais en fait non, on n'a pas le temps de faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de faire le boulot euh, qui serait celui des, des, des plateformes si le boulot n'était pas fait. Mais comme on est euh, des êtres humains et qu'on est fait comme ça, euh, voilà, ça, ça chasse en meute et, et, et ça fonctionne comme ça. Et puis ça joue en équipe. Alors ça, ça peut être rigolo, ça peut être extrêmement dangereux euh, quand on arrive à être président des États-Unis. Mais, mais le fait Trump... Euh, il nous dit aussi euh, comment on est démuni face à ça. C'est-à-dire que Donald Trump, il arrive, il fait une campagne, c'est pour rigoler au départ. Et il le dit clairement. Enfin, c'était vraiment pour dire oh, Obama, tiens, tu vois quoi, je suis capable. Il est élu, mais il est élu parce que finalement toutes les conneries qu'il a pu dire euh, ont été relayées euh, en disant regardez, il dit n'importe quoi. Et malheureusement, ce n'importe quoi, c'était de la pub pour Trump. Et Les mecs disaient ah, il dit n'importe quoi, mais il est drôle. Il y avait un côté entertainment. C'était la société du spectacle, on est au degré zéro de la politique, mais par contre à l'achèvement de la société du spectacle, qui fait que le clown est élu parce qu'il est clown. C'est le cas en Ukraine, où c'est un comédien qui se présente pour être élu. Et avant lui, il y avait Reagan, qui était moins drôle que Trump. Mais on a des précédents, mais ça commence à s'accélérer beaucoup. Et ce qui est valorisé, en fait, dans l'information, c'est le côté sensationnel. Et plus Trump tweet des idioties, plus on est heureux, parce que c'est incroyable Regardez ce qu'il a tweeté alors on regarde le lendemain le tweet et, et, et c'est drôle, et moi, moi j'en ris, enfin je suis assez fan de Trump, hein. pas, pas pour ce qu'il fait en politique mais pour le, le personnage, euh, m'amuse et, et je veux dire que c'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire. Donc ça marche très bien pour lui et, et j'ai compris qu'il avait gagné en fait euh, quand un discours de Mélania Trump, qui était en juin avant qu'il soit élu pendant la campagne, qu'elle avait copié mot pour mot sur un discours de Michel Obama, ce discours là était vu dix fois plus que le discours de, de Michel Obama. Euh, et là on dit, bon alors peu importe parce que c'était le même discours, alors il y a ceux qui rigolent, mais il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui le voient. Et derrière l'algorithme fait que, il va pousser ce contenu qui est le contenu de la fake news ou de la rigolade ou du clown. Et c'est ce contenu là qui marche. Et, et, et si on veut lutter avec les armes de la raison, contre ces, ces chevaliers de la fake news, euh, qui ont théorisé, hein, Steve Bannon l'a théorisé, euh, Trump dans sa campagne l'a théorisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a... Euh, l'information et les caméras sur soi, autant y aller cash, parce que c'est comme ça qu'on va occuper le débat. Et, et, et nos politiques aussi certains ont essayé de, de, de limiter. Euh, mais mais le, le problème est là, c'est que si on rentre dans le, dans le débat, il va falloir prendre du temps, il va falloir expliquer, on est dans la position de celui qui est contre, de celui qui va déjà expliquer. Donc déjà on n'est pas drôle, déjà Jean-Faurier il n'est pas drôle lui, j'ai envie d'écouter l'autre. Et, vous et quand on est politique, on le sait bien, donc on est dans, on est dans la position, elle n'est elle est pas, c'est pas celle de la lumière, c'est celle de l'ombre, c'est compliqué. Donc ça demande euh, davantage d'efforts euh, intellectuels et les gens sont plutôt feignants sur ce côté-là, tout le monde. Euh, et, et, et même moi, je, je continue d'essayer de lutter quand, quand des candidats là, aux européennes disent n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire ça, mais c'est pas grave, ils l'ont dit devant un meeting de gens qui étaient acquis à leur cause, et derrière euh, advienne que pourra donc ça sert à rien donc on n'a pas trouvé aujourd'hui les armes contre euh, la désinformation alors c'est grave parce qu'on essaye de faire des lois en disant, il va falloir punir il va falloir euh, interdire il va falloir euh, trouver on n'a pas forcément euh, les outils adéquats c'est à dire que euh, saisir la justice qui sous 48 heures doit donner un avis enfin d'ici là la news elle, elle, elle a fait le tour du monde enfin c'est déjà trop tard et puis il euh, y a le problème de la censure, de la libre parole. C'est-à-dire qu'une fausse information, elle a le droit de circuler. Euh, on dire ah, mais Je ne savais pas, j'étais de bonne foi. Finalement, quand j'ai partagé ça, le, voilà, le, le retraité de 73 ans qui va cliquer sur un truc en disant « je ne savais pas que c'était un site de fake news euh, ». Donc on ne va pas lui dire euh, « c'est honteux ce que vous avez fait, vous avez propagé, puisque vous êtes nombreux à l'avoir fait, une fake news ». On le fait de bonne foi. Ou même de manière jubilatoire, parce qu'on sait que c'est rigolo, ou on va faire quelque chose. Ou à des fins, politique de manipulation. Mais euh, on n'a pas les outils, euh, on n'a pas l'envie non plus parce que euh, c'est compliqué. Euh, et tu disais, écrire un article, ça prend du temps. Faire euh, justement ce, ce, ce, ce, cette neutralité de l'information, de dire ça, on est sûr que c'est vérifié, qu'on a recoupé, qu'on a plusieurs sources, donc on vous l'offre euh, à votre sagacité, faites-en ce que vous voulez, mais ça prend du temps. Or, euh, ce boulot-là personne ne prend le temps de le faire, euh, ou alors on n'a pas vraiment le temps dans sa journée. C'est-à-dire que si vous voulez vous informer aujourd'hui, euh, il faut passer une heure, deux heures par jour euh, à lire plusieurs sources pour avoir finalement une idée euh, de ce que ce serait qu'un fait d'actualité. Euh, personne le fait parce que, à, à part si c'est euh, notre métier, mais autrement vous ne pouvez pas le faire. Et, et donc euh, c'est demander beaucoup trop euh, aux citoyens que de leur demander cet effort informationnel sachant qu'il n'est pas naturel en plus, parce que à la base, ce qu'il veut, c'est lui être entendu, ce n'est pas aller chercher de l'info. Donc il faut euh, trouver des solutions dans un monde où en plus, la bulle informationnelle est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'informations à processer, euh, produites, diffusées. Euh, c'est la première fois que l'humain a affaire à une telle masse d'informations. Alors il est en train de faire confiance à la machine humaine. Il se dit, ben, vu que moi je ne peux pas, il y a les algorithmes, il y a les robots, on va filtrer tout ça, on va classer dans des cases, euh, or, là aussi, gros problème, biais cognitif, euh, est-ce que la machine va nous donner des choses ou les algorithmes nous montrer ce qu'on veut vraiment chercher On s'enferme encore davantage dans une bulle informationnelle. Euh, donc on va avoir euh, euh, ce problème en fait, d'aujourd'hui, l'information qui est surproduite. On en a euh, trop. Parce qu'entre les fake news, vous avez aussi une information faite par des robots. Euh, certains journaux américains, sur tout ce qui est sport, news de sport, etc., sont déjà faits par des robots. Et on veut encore industrialiser davantage la production de nouvelles par la machine, avec des humains qui ont déjà plus le temps de, enfin, de, de prendre le temps de s'informer correctement. Donc on va demander à des robots de trier de la news qui ont été écrite par des robots, pour qu'éventuellement des humains les lisent. C est, c est, on en est là. Mais... C'est vicieux. C'est vicieux. Et c'est bien sûr, au final, parce que euh, les médias sont en crise euh, depuis quelques temps maintenant, parce que le numérique a fait son travail, cette disruption, cette transition numérique, elle a été abordée euh, difficilement par, par les médias, comme, euh, et je fais un parallèle euh, systématique avec l'industrie musicale. La musique, ça a été les premiers impactés. Euh, mais les médias et les musiques, c'est un peu pareil. Vous avez en fait euh, des monopoles de production et de diffusion de musique ou d'information. Donc ça va bien. Quand on peut produire des disques et les envoyer partout, produire des journaux et les envoyer partout, on gère toute la chaîne. Et arrive le numérique, et là, arrivent des groupes indépendants, des producteurs indépendants, on peut produire moins cher, on peut machin, et puis après, on n'a même plus besoin de faire des disques, tout ça passe par du numérique, et donc on perd complètement son business model. Et le temps de retomber sur ses pieds, c'est compliqué, la musique l'a fait, en passant par le flux. C'est Apple qui lance euh, euh, donc des catalogues, et puis après on a Spotify et toutes les plateformes de, de musique euh, de flux que vous avez. Et, et c'est un, un, un changement complet de consommation euh, musicale. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout la même approche avec la musique euh, que quand il fallait aller acheter un album, lire des magazines spécialisés qui vous racontaient... Choisir. Les... Choisir. Là, vous avez des playlists. Alors euh, voilà, vous mettez des playlists où vous avez l'album du maman parce que c'est payé et, et promu en marketing. En, en, en médias, en presse, on ne peut pas faire ça. Enfin, C'est-à-dire que euh, si vous faites du flux, vous, vous avez un problème de, de qualité. Euh, ce qui est aussi vrai pour la musique, mais c'est encore peu criant pour, pour, le, pour les médias parce que produire de l'information, ça demande beaucoup de ressources humaines, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de, de, de qualité particulière. Si vous faites du flux, c'est qu'il faut aller vite et c'est qu'il faut faire du copier-coller. D'où, euh, maintenant, vous avez euh, plus de, je ne sais pas combien de pourcents d'informations qui sont les mêmes euh, sur tous les médias français, qui reprennent l'AFP, qui font du bâtonnage et qui vous revendent la nouvelle, qui, à euh, la même heure, vous avez tous les sites qui vont parler de la même chose. Typiquement, aujourd'hui, la photo du trou noir, vous l'avez lue sur tous les médias. Alors, vous êtes abonné à un tel, un tel, vous avez votre média de préférence. Mais voilà, tout le monde a parlé de, de, de, du trou noir aujourd'hui. Euh, mais on parle de, de choses beaucoup plus euh, futiles et, et autrement, avec ce principe de flux qui perd encore davantage euh, sur la, la, la recherche, enfin, sur ce que pourrait être l'information. Alors, euh, pour, pour conclure, il euh, y a... On peut non, on ne peut pas conclure, mais pour conclure mon, mon, <rire> mon blabla, <rire> euh, il faut... Euh, je pense qu'on on on en est qu'à la préhistoire de, de, de cette prise de conscience de ce que peut être la désinformation à l'heure d'Internet, à l'heure du web. Euh, on n'a pas les outils, ça c'est clair. Euh, mais par contre, il y a quelque chose de, de clé pour euh, reprendre la main, c'est effectivement la, la confiance. Et, euh, et dès aujourd'hui, en finir avec la crise des confiances qu'on peut avoir sur les médias notamment. Donc il y a une autocritique nécessaire et, euh, et urgente euh, sur qu'est-ce qu'un média aujourd'hui, qu'est-ce que faire ce travail, parce que je pense que dans le choc de la transition numérique, on a essayé de se réinventer euh, beaucoup sur euh, le divertissement, beaucoup sur le sensationnel, euh, beaucoup sur le flux, et peu sur le qualitatif, peu sur finalement euh, ce que veulent les gens. Et ça revient souvent dans les enquêtes, qu'est-ce que vous attendez C'est une information de qualité. Euh, bah, La formation de qualité, elle, elle a un prix. Alors il va falloir aussi expliquer que derrière, euh, bien, le modèle euh, info-gratuite, euh, c'est pas forcément le bon, et puis il va falloir aussi mettre les plateformes devant les responsabilités en disant vous ne pouvez pas comme ça indéfiniment utiliser du contenu à, à des fins de, de, de, de collecte de données, sans rémunérer les producteurs de contenu, enfin sans, sans faire en sorte que les producteurs de contenu puissent survivre. Donc, on en est loin, euh, mais il y a quelque chose à faire là, et, et aussi dans, dans, dans le travail de journaliste, de, de continuer davantage dans, dans, dans la critique sociale et, et dans, en étant conscient que ce n'est pas un métier de bonne nouvelle ou d'entertainment. Euh, mais, euh, c'est euh, aujourd'hui euh, difficile d'avancer bah, sur, sur, sur ces thèmes-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, euh...